Je dis quoi Un mot Quand tu veux. Ok. N'en touche pas. Ah c'est. Ah non, il n'y a pas le point de. Oh puis allez. Action. Enfin. Vacances. Plein de voyages. Non, je peux pas le faire. Bonne année pour oui. lui. Bonne année. Bonne année Et bonne année. Bonne année Et Bonne année. Hardiesse. Effervescence. Chlout. La pêche. Patates. Frites. Poivre. Courgettes. Beurre désigné. Piment. Champagne. Champagne. Et beaucoup de chocolat. Chocolat. Gourmandise. Euh, bonne, année, hein. bonne année. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Et bonne année. Et bonne année. Bonne année. Mais bonne année Bonne année Bonne année Bonne année C'est-à-dire que pour deux. C'est-à-dire que c'est.. Ah, juste un mot. Hum. <rire> énergie, fidélité, prospère Bonne année à tous. Bonne année 2014 bonne année. à tous. Happy new year. Bonne année. Vous souhaitez une bonne année 2014. Bonne année. Ouverture. Que du meilleur. Et bonne année. Bonne année. Épanouissement. Bonne année. Et bonne année. Bonne année, bonne année 2014. Feliz año nuevo. Locoque new year. Cette année... Euh... Passion. Sexe. Luxure. Ça peut euh, rendre vraiment les gens heureux. Plaisir. Fucking plaisir. Si. Jouissance L Amour L'amour ouais. Bonne année, année. C'est un art de vivre ensemble en fait 2 plus 1 plus 4 égale 7, c'est vachement mieux que 13 <rire> Apaisement Grandeur Un bébé Plus 1 Naissance Bonne année De la patience Du temps Respiration Un seul mot pour le Arme. meilleur Bonne 2 année 2, 3 bonne. bonne Total kiff En un seul mot Du bonheur, Plein de bonheur. Perfection j'ai ai bon Coléoptère qui me vient. Rêve. Rêve. Chance de la curiosité. Ah bah tiens, ça pourrait être originalité. Décalage. Merde. Que de la reconnaissance, mais tout le temps. Ça va ça C'est nickel, là, super. Aïe aïe aïe aïe. Vous êtes fou dans cette boutique. De la folie. Partage Fantaisie, humour. Sourire. Trampoline. D'accord. <rire> <rire> ah si je sais. Rire Et meilleurs vœux. à